l'époque de l'adolescence est très important dans la formation de la personnalité. Quand vous formiez votre conscience, vous la formiez sur un lieu de travail avec des adultes où vous étiez vous en tant qu'enfant minoritaire. Ça change beaucoup de choses. Je pense que ça explique en partie la grande maturité rapide d'un Ambroise Croizat, par exemple, ou de, de tout un tas de militants euh, de l'époque, qui très jeunes sont euh, quand même étonnants, je trouve. Et ça change par rapport à ce que l'on peut trouver aujourd'hui au niveau de conscience. Euh, parce que je pense que les gens sont perdus parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens de, de pouvoir vraiment prendre conscience. Quand vous êtes dans un lycée, vous êtes face à des enfants qui, euh, en gros, travaillent dans les cours, mais qui, pour le reste, sont amenés à être de purs consommateurs et euh, qui évoluent dans un monde qui est fait euh, pour eux, dont ils ne voient rien, même plus euh, les gens qui nettoient les classes, les gens qui leur servent la nourriture et qui la préparent. Et il y a même un point de vue très hautain, très méprisant. En gros, on se limite à critiquer le travail qui est fait sans voir le fait que ben, là, on a un repas et qu'on n'a rien eu à faire. C'est ces gens-là qui ont tout fait à notre place et que s'il avait fallu se faire nous-mêmes, c'était autre chose. Les représentations sont totalement faussées. Et c'est une des raisons qui explique les difficultés que l'on peut avoir à la prise de conscience. Que ce sera assez profitable plutôt que les, les élèves soient encadrés par des adultes, mais qu'ils soient eux-mêmes responsables de tout le fonctionnement de leur lycée, pour reprendre le cas d'un lycée et que donc il y ait des équipes qui sont en rotation pour préparer la nourriture, pour faire les plonges, l'entretien, pour faire les travaux, pour pourquoi pas de l'administratif, que ça participe en fait du rôle éducatif.